Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un bouton sur le logiciel Apple Inventor. Alors pour ce faire, dans la palette d'outils à gauche, dans l'interface utilisateur, vous cliquez sur le bouton, vous glissez, déposez dans la zone de l'interface et ici, vous avez donc votre bouton. On le retrouve ici dans composants. Moi, je trouve qu'il vaut mieux le renommer. Euh, correctement alors, par exemple on va utiliser ce bouton pour faire appel au bluetooth donc euh, je l'appelle bluetooth ok alors ce bouton on peut lui donner un nom alors, pour cela dans propriété hop, dans la partie texte vous mettez le texte que vous voulez ici par exemple je mets bluetooth centrer le bouton sur toute la largeur en cliquant ici sur rempli apparent dans la largeur Hop. vous avez toute la largeur on peut aussi changer la taille de la police ici donc euh, par exemple je le mets à 20 changer la police alors euh, on n'a que trois polices largement suffisant pour le design Donc ici par exemple euh, on a utilisé mon espace on peut euh, mettre en gras son texte on peut le mettre en italique aussi on peut changer la couleur du fond de votre bouton ici par exemple on peut le mettre en bleu Voilà. on peut aussi euh, changer la forme du bouton donc euh, on peut mettre une forme arrondie par exemple la couleur du texte on peut le changer aussi par exemple euh, jaune rouge Bouton, on peut euh, aussi au lieu de mettre du texte, mettre une image. Alors, pour ça, vous cliquez sur Image, aucun, vous cliquez sur Charger fichier, choisir un fichier et vous allez chercher où est-ce que vous avez enregistré votre image. Alors, comme je vous ai dit au début, c'est un bouton pour un appel euh, au signal Bluetooth. Donc, hop une image de Bluetooth, ici hop, il est choisi, si je ne veux plus avoir le texte je l'enlève, ici vous voyez c'est assez grand, on peut jouer avec la hauteur et la largeur ici, par exemple je mets 100 pixels, ça peut être possible aussi en pourcentage, 100 pixels, je suis à largeur, par exemple, on peut mettre 100 pixels aussi, et voilà notre bouton. Alors, euh, ça c'est la méthode la plus simple. Ensuite, on peut essayer de disposer mieux le bouton en utilisant une des règles de disposition. Alors, par exemple, arrangement horizontal. Ici, vous voyez, on peut mettre donc l'arrangement horizontal sur toute la largeur de, du téléphone. Hop. Et ici on peut donc insérer votre bouton, Alors, euh, on peut faire un, un glisser, un glisser. Hop. déposer à l'intérieur et vous voyez le bouton se dépasse dans l'arrangement, donc ici il est à droite, on peut rajouter un autre bouton, Hop. Euh, pareil on peut mettre soit du texte exemple, on peut euh, euh, centrer soit au centre, soit à droite, soit à gauche, oh, ça c'est au niveau du texte. Autre proposition, alors si on a plusieurs euh, boutons à la suite, on peut par exemple utiliser le tableau. Hop, ici on choisit le nombre de colonnes le nombre de lignes alors par exemple on peut avoir qu'une seule euh, ligne et plusieurs colonnes alors par exemple ici hop, une ligne et on met euh, quatre colonnes hop, on peut choisir ici la largeur de, du téléphone et à l'intérieur on peut donc maintenant disposer euh, quatre boutons alors un 4 Alors, on a donc 4 boutons. Alors, pour réduire euh, la taille, donc, pour réduire la taille de la police, bien sûr, et ce qui est écrit à l'intérieur, alors par exemple, euh, on peut mettre texte 2, par exemple, euh, texte 1. 4 peut euh, oh. supprimer donc en cliquant au dessus et en faisant supprimer et en confirmant la suppression donc euh, voilà comment euh, créer un bouton sur euh, Apple Pub Inventor